Nous, les entrepreneurs, devons être intelligents avec l'endroit à nos investissements, notre argent et notre temps. Dans mon entreprise, je me concentre uniquement pour, sur la R&D et la vente de mes produits. Mes produits sont tous fabriqués en Chine. J'ai passé beaucoup de temps à chercher fournisseurs pour les services de supply chain. Une fois que j'ai trouvé eBay, ils sont devenus mon partenaire de confiance. Les consultants e-commerce d'Ebay m'a donné un grand choix de bons fournisseurs ainsi les meilleures solutions logistiques pour mon transfert de produits. Donc, même si vous avez l'argent que vous voulez gagner plus d'argent, en fait, chaque processus devant également consommer du temps et de l'énergie. Cependant, eBay a mes services de professionnels et de vous faire gagner plus d'argent. Donc avec ePurchase, pour commencer avec vous, vous devez abandonner votre investissement. J'accorde suffisamment de crédit au fait que je peux faire des investissements qui ne sont pas limités. Et l'une des choses qui m'attire est que les projets qui durent depuis longtemps pour faire donner à retour de maintenant, pour le meilleur ou pour le pire, il est conseillé de limiter votre relation d'affaires à une start-up. Pourtant, il y a conservateurs qui ne veulent pas confiance aux fournisseurs de services